Euh, bon, on va pouvoir s'arrêter là pour euh, le, la première partie euh, parce que cette vidéo va déjà être très très très très longue. Oui. De... On va peut-être la couper en deux. Hein. Euh, <rire> peut-être que vous avez vu ça en deux fois. Euh, avant de continuer donc sur l'histoire, puisqu'on en arrive sur la dernière ligne droite du scénario de toute façon, on peut le dire comme ça. Ouais. On va pouvoir parler un petit peu hors jeu et de tes impressions euh, de la table, etc. Enfin un petit peu plus euh, HRT. Donc on a résumé euh, les quatre premières séances euh, de ce scénario. Euh, on va parler un petit peu donc hors euh, roleplay de, de ça. Euh, tout d'abord, quand je t'ai proposé, ouais. tout simplement, de, de jouer les ombres, j'ai dit voilà, je monte les ombres, euh, quelles étaient éventuellement tes attentes ou en tout cas tes motivations pour dire « Ah ouais, non mais si je joue, tu vois, euh, comme tu m'as répondu euh, ?» bah, euh, Je suis un joueur de Toulouse depuis longtemps <rire> ouais. euh, Donc voilà, c'est déjà un euh, truc, euh, truc simple, euh, campagne euh, campagne un peu mythique, on peut le dire Quand comme même. ça, ça fait partie, bah, si. partie de l'histoire de... Son des, titre fait partie voilà, de, voilà, de la liste Ça hein, fait partie euh... des grandes, euh, voilà, on a euh, un petit peu au même titre que le sa d'Azotop, d'ailleurs ça fait partie de ces campagnes qui sont mises un peu de côté par la critique, euh, sans trop d'ailleurs pour pour bien connaître le rush-fond d'Azatoth et d'avoir fait jouer en grande partie, on n'est pas allé jusqu'au bout mais il y a de ça que vous interprenez. En en en en en ouais. <rire> euh, mais enfin pour avoir fait jouer un peu le, le rush-fond d'Azatoth, euh, j'ai jamais bien compris ce qu'on lui reprochait finalement par rapport à, mmh. à notre campagne. Je pense qu'elles sont effacées par les plus grosses. Ouais, enfin, ouais, les, par celles qui ont plus marché tout simplement et pas forcément. parce que sur... Elles sont critiquées, mais pas tant que ça. Je veux dire, elles sont pas euh, démolies, quoi. Personne ne dit oh, c'est une arnaque, c'est pas une campagne. Bah le comme les ombres, il y a quand même des critiques extrêmement négatives. Hein, ouais. euh, des, des choses euh, notamment concernant le dirigisme, que là j'ai pas ressenti du tout, donc je vais entendre un peu là-dessus, parce que j'ai pas ressenti du, particulièrement le dirigisme, si ce n'est que euh, effectivement, il y a un moment ou un autre où les investigateurs, euh, pour euh, le gros ah, bon. que je ferais. Pour avancer, doivent faire ça. Pour un ça. Ah oui, c'est qu'à un moment, le, un le, moment, le, le carcan le, est assez fermé. La, la, la logique, la, ouais. la, la logique des personnages ne suffit pas à faire avancer l'intrigue. C'est-à-dire qu'il faut accepter l'idée que les investigateurs, comme on le rejeton d'ailleurs, c'est le même ouais. défaut, faut acheter, euh, accepter que les investigateurs de toute façon vont aller Ils Doivent être proactifs, doivent être intéressés, mais ça fait partie quand même. Enfin, c'est un reproche qu'on a dans beaucoup de scénars de Toulouse, mais même dans ouais. beaucoup de jeux. Il faut être honnête. s'il y a un moment, il y a une bonne volonté de la table qui doit être mise en place, et c'est mmh. tout un autre débat qu'on va peut-être pas avoir maintenant. <rire> euh, mais euh, oui, oui, effectivement, le carcan d'entrée, surtout d'entrée d'ailleurs, ouais, euh, euh, ouais, parce ouais, qu'une ouais, fois ouais, que t'es ouais. dedans, de toute façon, tu te sens... Est ça tillé, comme tu le disais, tu es poursuivi, tu te sens observé tout le temps. Mais le, pour rentrer, il y a un moment, faut, oui, accepter que, bah, le MJ te propose un scénar et qu'il faut rentrer dedans. Tout à fait. Mais Parce je pense que, que c'est beaucoup de je jeux qui ont ça. La carrément. logique voudrait quand même que les personnages que nous incarnons, euh, mettent les pieds dans l'ordre à la loge, euh, la première fois, et n'y remettent jamais les pieds. La, la première logique. Ou en tout cas, cas, cas, la deuxième fois. Oui, c'est ça, c'est pour, pour certains. Pour certains, la première fois, suffit. C'est, pour, pour vouloir, plus vouloir venir. Pour d'autres, peut-être que, voilà, il aurait fallu que ça pue un tout du peu, mais effectivement, ouais. la logique de base, c'est, tu sors de là quoi, et même éventuellement, comme, ça, comme on en rigueule un tu changes de vie. Quand tu déménages, bah, quand ouais, tu commences ouais, à te sentir suivi, savoir ouais, ouais. qu'il y a des gens qui meurent autour de toi et que toi es en danger, ben bah ouais, si, tu déménages. C'est ça. Mais c'est la logique dans beaucoup de l'on. C'est ça. Alors ça, c'est le reproche, mais qui est même dans le, mais, le rejeton, pour ouais. ceux euh, donc je vais pas spoiler du tout là, mais euh, c'est le même reproche qu'on pourrait faire un peu au rejeton, qui est, euh, qui est un peu une, un début un peu comme ça au forceps. Hein, mmh. euh, une, fois que, une fois que le scénario est lancé, le, là, cette impression-là disparaît. disparaît. Euh, donc après, j'imagine, je l'ai pas lu le scénario, je l'ai mmh. juste là, je l'ai juste joué, donc je, je, suis plus, je suis te, souvent ça, le, à le, à le, le, le, le livre sur à survoler si après, tu veux, là. mais plutôt après toute la campagne. Oui, évidemment. Fait, ouais, ça non, non, non, pas. bah oui, le scénario. Alors après, j'ai quand même moi pour pour faire simple, vais quand même comparer un tout petit peu aux autres campagnes que je connais que je connais. Donc bah les masques venir la totep, incontournable. Voilà. Donc que j'ai préparé, qui est prête, qui est prête à jouer. Donc là, je le c'est un scénario campagne que je connais bien. Donc effectivement quand on la compare au mastodonte, on va dire, euh, celle que je vais appeler de mastodonte ça va être essentiellement les masques. Euh... Parle de montagne à Alors que je ne connais pas, je l'ai pas lu, ouais. mais je vais la jouer bien 580 pages. Mais je vais. Euh, voilà, bah, les, les masques, la dernière édition est pas loin de 700 ouais, pages. C'est ouais, pour ça, c'est des grosses. C'est des grosses grosses grammaticistes. C'est <rire> là qui du font gros, gros volume. petite hein, <rire> comme ça. Ou ouais, D'ailleurs. Parce que bon, c'est. quoi, il y a 100, 130 pages avec deux scénar bonus, mais <rire> ça n'empêche pas que voilà, à 5 séances et encore on a un peu accéléré ah, là. Oui, oui. Ah, bah, de toute façon, ah, il va devenir le... la totep. Bon, euh, c'est pareil, c'est... Euh, années de ta vie. Mais c'est en... C'est des, des années très lourdes, c'est des années très lourdes, mais lu qui, ouais. qui a finalement un défaut euh, un peu comparable puisque c'est un petit peu la même chose, c'est à dire qu'à partir du moment, euh, ben là je gâche rien puisque tout le monde le sait euh, ça commence par un meurtre à New York et c'est pareil après tout, euh, qu'est-ce qui oblige les investigateurs Ah si intéressant Il y, y en a qui vont avoir des liens très forts avec le personnage bah, qui non, est mort, ça fait mais, aussi euh... partie de la préparation du GMG je pense Moi c'est pour ça que je vous ai demandé, avais demandé, j'avais commencé à dire, à essayer d'avoir des liens machin, toi je t'avais demandé un lien avec New York, ouais. dire, on a essayé de tisser un peu des trucs euh, parce que justement, mais est-ce que t'es pas obligé de le faire non plus ou moins tous les scénarios de toute façon Parce que même les scénarios qui te donnent des accroches plus larges, il faut bien qu'il accroche les personnages. Oui, mais il y a des choses plus ou moins. Par exemple, le meurtre. Je vais prendre sur ces deux campagnes-là, ça va être bien comparé, je trouve. Euh, le meurtre euh, au départ de, des masques euh, est quand même une raison vraiment euh, assez logique pour les personnages. C'est-à-dire qu'ils vont, euh, vont avoir un point d'accroche avec le, le, le décédé. Et donc, il est assez logique qu'ils s'intéressent un petit peu pourquoi mon père, il est mort. Ouais. Euh, alors que là, dans mais les ondes, il n'y a vraiment aucune raison de se rendre à ce l'ordre. Je veux dire, la logique voudrait quand même qu'un être humain normal reçoit un courrier comme ça. Il s'y intéresse Il pas, plus pas plus que ça. Euh, donc, donc voilà, c'est là où je trouve qu'il y a un peu de, un peu de forcing ouais, quand même assez, euh, assez, assez fort. Et euh, là pour. Euh, bah je prépare donc les cinq supplices, donc là comparé avec une campagne très moderne, hein, puisqu'elle sort, elle est même pas encore publiée, enfin euh, même pas encore euh, à la, à la vente. Elle sera sorti quand la, ouais. voilà, la vidéo sera sortie, je pense. Euh, normalement je la reçois la semaine prochaine, mais donc, Voilà, là, donc ça on, va bien, on, ouais. on a les PDF depuis depuis un petit moment, donc elle est déjà prête en fait à jouer. Et, euh, et cette campagne là, donc elle a une approche beaucoup plus moderne, euh, résout un petit peu ce problème-là en proposant euh, d'entrée de jeu, alors moi je vais pas les faire jouer comme ça, mais euh, d'entrée de jeu, elle propose au maître au gardien des arcades. Euh, un scénario one-to-one euh, -one, euh, pour chacun des, des investigateurs ouais. qui permet évidemment une entrée beaucoup plus fluide dans le, dans le scénario ouais, ouais. Euh, du coup tu es beaucoup moins au forceps donc on n'est pas euh, on n'est pas dans le, dans le côté très, hyper ambitieux de, des masques de devenir la mais on, on a une dans l'approche moderne on va dire on est quand ouais. même il, les choses sont quand même réfléchies pour, pour amener ouais, plus, beaucoup bien. plus en douceur et euh, voilà, que ça soit beaucoup plus fluide après, euh, après voilà, moi j'ai un peu l'habitude aussi puisque ça fait très longtemps que je joue avec tout donc euh, j'ai l'habitude aussi de ces vieux scénarios où, euh, où bah voilà on soit la lettre ouais, d'un ami, faut y aller, pas envie d'y aller, basta. Bah, bah, bah, euh, donc moi ça va pas, pas perturber euh, outre mesure. Donc, euh, donc voilà, moi j'étais venu Enfin, à l'origine évidemment quand tu m'as proposé bah, on me propose un Toulou, déjà je ne me refuse pas euh, ça ne se fait pas de refuser un Toulou euh, euh, l'occasion voilà, on... d'être de l'autre côté de l'écran l'occasion d'être, oui temps aussi temps. <rire> euh, en partie privée puisque on... je joue en club aussi donc, euh, donc voilà, c'est encore une autre ambiance euh, voilà, tous ces arguments mis bout à bout, et les ombres de Sotot donc campagne que je n'ai jamais jouée et jamais lue voilà. euh, ça tombait vachement fait, bien ça fait partie des grands anciens aussi hein, ça tombait vachement bien tout, tout était réuni pour que j'ai très envie effectivement de, de me joindre à ce Les jeu. étoiles se sont alignées, tu as rejoint les Voilà, Les autres étaient tout à fait propices. <rire> voilà, propice. euh, donc euh, la, le, ce scénar, ce scénar euh, au niveau donc, de la table des autres joueurs, alors euh, on, on est donc 5 joueurs hein, avec un LG. Euh, Moi je pense que c'est pas mal en vrai. Oui, oui. Parce que Cthulhu tolère d'être nombreux. Oui. Vu oui. que le système n'est pas lourd. Voilà, je ne sais pas... Voilà, mon... Et le son... scénario s'y prête pas si mal. Le scénario s'y prête pas si mal. Hein. Si c'est scénario... un scénario avec beaucoup de PNJ, et oui. c'est pas le pire des de campagnes, mais c'est un oui. avec beaucoup de PNJ. Oui. Et c'est vrai que, bah du coup on, on peut en avoir différents joueurs, que au travers de leur personnage, qui s'intéressent à différents PNJ. Oui. Euh, ce qui permet de délargir quand même toujours euh, la recherche Pierre Cthulhu, bah euh, bon, c'était quoi ça tombe comme des mouches, les investigateurs, et plus plutôt, t'es plutôt nombreux, plus as de chance de t'en sortir. <rire> voilà, voilà hein, le, le, le proverbe voleur classique, hein, plus en est fou, moins il y a de pièges. <rire> Euh, donc, oui, donc, ce scénar, la table, globalement, euh, une, une, une, une, un avis, euh, sur, euh, bah, euh, euh, bon, sur les joueurs, on va pas parler, euh, en l'absence des gens, mais, euh, non, sur non, le groupe, des personnages. Euh moi bon, j'ai le sentiment qu'on progresse correctement qu'on a un groupe qui est, euh, qui commence à se souder c'est à dire que c'est comme euh, c'est alors c'est pareil euh, de façon euh, là c'est plutôt euh, dans l'intimité mais enfin je dirais euh, on est des joueurs qui se connaissaient pas à l'origine la plupart d'entre nous ouais c'est des, des si joueurs un peu réunis euh, voilà c'est bah tous me connaissent évidemment voilà. mais euh, c'est un peu parsemé de différentes euh, origines de différentes tables que j'ai <rire> euh, une table très hétéroclite on a quand même on va dire la chance d'avoir deux joueuses c'est pas oui. toujours fréquent d'avoir ouais. euh, des joueuses à table hein. c'est peut-être un sujet qui joue formidable. des hommes oui, d'ailleurs, pour tous les hommes. C'est voilà. Oui, on n'a pas de, on n'a pas d'investigateur féminin pour l'instant. Euh, bon, les ombres étant meurtrières, les investigateurs pourraient tourner, ça pourrait venir. <rire> pour l'instant, on n'a pas d'investigateur féminin euh, de créer, et euh, de jouer. Donc euh, cette table voilà donc parsemée de, de gens qui viennent de droite de gauche, euh ouais, l'ambiance bah est bien, hein, wow, voilà, oui, oui, euh, les parties ça se passe bien, ça n'a pas de souci, on rigole. Moi je trouve que, moi je me marre énormément. C est, c est très détendu. Je suis très content de ma table, je me marre énormément, j'ai pas envie de changer mes joueurs. J'avais envisagé, euh, tout comme je vous ai demandé, tu sais, de créer plusieurs personnages de départ, euh, j'avais envisagé d'inviter plus de joueurs en fait. Pour pas tous les avoir à la fois. Mais un pool de joueurs au lieu d'un pool d'investigateur. Ouais, ouais, ouais. Un pool de joueurs, éventuellement, avec chacun le sien, tant pis, quand du coup, tu meurs, bah, tu viendras pas la semaine prochaine, on te rien. Hein. Ce qu'on appelle une campagne ouverte. Une campagne complètement, enfin, bah, com pas complètement ouverte, mais du coup, oui, avec euh, un pool de joueurs. Euh, puisque, bah, j'avais eu, commencé à avoir un, finalement, une longue liste de gens, au début, intéressé par forcément de gens, ouais, non, je sais pas, Toulou, moyen, ou Toulou, une grande campagne, je sais pas si je si peux être là. Finalement, bah, trois, quatre, il y a du monde qui veut venir. et j'ai envisagé. Mais, euh, mais c'est quand même plus sympa de garder une monde chaque semaine, euh au niveau de la stabilité de la table. Pas des personnages, au pire pour l'histoire ça peut marcher, mais pas vraiment de la stabilité de la table. Donc ça marche bien. Euh, et un petit avis du coup, euh, au moment où on s'est arrêté, puisque là on s'est arrêté de parler des soirs exactement, où une séance s'est arrêtée. Euh, tes pensées, genre quand tu rentres chez toi, ou je sais pas si tu repenses vraiment à tes campagnes quand tu joues pas, on euh, alors s'appliquer. C'est pareil, euh, en tant que, que ce soit en tant que jeu ou en tant que joueur, euh, généralement quand tu finis une partie, il faut à peu près une heure, une heure et demie de redescente de, ouais. de la partie. Euh, Vraiment, euh, parce bah, que je suis tout tout, débriefe un peu, tu Voilà, c'est voilà, que, voilà. Voilà. que je, me, puis je me mets dans en condition, quand, quand on joue, moi j'aime bien, euh, voilà, on a chacun notre, notre façon de jouer et de, de s'investir dedans. Moi je sais que j'aime bien plonger complètement dans, dans le truc, et donc ça me demande toujours un petit temps de. Y petit de, temps de, de ouais, ouais. Euh, il y a un petit temps de retour à la réalité, Mais qu'il un moment que j'apprécie d'ailleurs assez, généralement je me colle sur le PC, c'est très bien. Euh, <rire> Euh, où je lis un scénar d'ailleurs, <rire> une façon comme une autre de, de passer à autre chose. Voilà. Euh, mais ouais, non, ouais. la meilleure façon de sortir d'un scénar, c'est d'aller dans un autre jeu de rôle. C'est ça. Euh... Surtout pas sortir de jeu de rôle. <rire> On vous a dit que dehors, c'était bien Non, non, c'est faux. Oui, Connerie, ça. Il ouais, Faut y rester, sinon, si, non, sinon euh... après... Ouais, quand t'as fini le Dragon, tu, tu prends le bouquin de Shadowrun, c'est pas grave, mais tu ouais, continue. Reste chez toi, t'es bien. Ou, ou même euh, un bouquin de Pendragon, euh, t'inquiète. Un à... ah, bon, bon, mais... <rire> allons et donc, ouais, donc bah, le, globalement, en, généralement, en sortant des parties, il ouais, bah, y a les questions qui restent en tête. Quoi, voilà, les, euh, quand on finit une séance, mais ça, je te dirais, c'est un peu vrai. Quand un scénario fonctionne, tu es toujours un petit peu comme ça. C'est-à-dire que quand tu as fini, tu réfléchis à comment assembler les différents éléments que, ouais, que tu euh, as plus, pu voilà, ensemble, euh... quand on sait qu'on joue vraiment euh, toutes les semaines, donc tu sais que ça, ça, va, ça va revenir très vite finalement et ça que ça le scénario n'est pas fini. C'est ça. Le scénario c est c est oui, bon, voilà. Tu y penses un peu, donc toi tu y penses un peu, et du coup, ouais. c'est ta vie, au bout de quatre séances, on sent quand même globalement la dernière séance arrivée, potentiellement en tout cas. Ouais, ouais, ouais, ça aurait très bien plus durer plus longtemps, mais voilà, alors on le sent, on avait parlé euh, à la troisième séance d'aller visiter, à la quatrième, on a passé tout le temps avant d'y aller. On voit une ouverture, on dit on y va, euh, c'est le lendemain dans le jeu, voilà, on sait qu'on y est, on sent la dernière séance arrivée. Euh, ton sentiment sur ton perso ou sur ton... <rire> tes attentes sur ce qui se passe puisque ce sera une autre vidéo dans laquelle on dira ce qui s'est vraiment l'embraser euh... Euh, bah là là en fait mon personnage enfin le personnage Arthur ouais. Worcester, Arthur George Chester George Arthur on ne rappelle jamais dans quel sens j'ai mis le prénom euh, enfin Vorchester donc euh, Sort de, de cette cette séance là, euh, donc avec la certitude, maintenant qu'il a affaire à un groupe de, de satanistes, euh, de, de, de personnages qui en veulent en fait à l'Amérique profonde et, et à toutes les valeurs que de ce pays de liberté, voilà, euh, voilà euh, et veut évidemment lutter, euh, lutter quitte à mettre sa vie en danger, alors que jusque là euh, il n'y était pas vraiment, mais quitte à mettre sa vie en danger euh, veut lutter contre cette secte et donc se galvanise en fait tout seul et se sent investi finalement d'une forme de croisade, c'est-à-dire ça ça sort tellement de son quotidien, il est arrivé à ce moment où il est tellement sorti de son quotidien, de son train-train que finalement ce qui lui redonne envie de vivre et finalement ce qui devient sa nouvelle raison de vivre, c'est de se débarrasser de cette secte-là. Donc voilà, c'est comme ça que je l'ai joué sur la dernière séance, en se disant pour lui, c'est le c'est l'aboutissement de sa vie c'est l'aboutissement de sa vie, il faut qu'il à bas toute ma vie, maintenant si je dur, faut que je trise le malin. Okay. Ça c'est la sortie de la de la dernière séance RP. Et ouais. t'as replongé un peu roleplay. On était censé être c c bien, c <rires> je, je RP. C'est normal. C'est bien. C'est bien. Je replonge Mais du coup, hors hors jeu toi en tant que joueur, à quatre séances en sentant la dernière séance arriver. Euh, T'en ouais. où quoi T'en étais où Bah ben, euh, je te dirais, le, le, le gros problème quand tu me poses la question comme ça, c'est que le, le joueur je le confonds un peu avec le personnage, euh, tu vois, dans ces couleurs. là Bah hein. euh, <rire> ouais, ouais bah oui, Mireille Dumas n'est pas loin. Ouais. Bonjour Mireille Dumas. Euh, bonjour professeur Abdab. Euh Donc.. Euh, en tant, que, en tant que, joueur, j'en suis à me dire, quand on, on s'est arrêté sur la quatrième, j'en étais à me dire, en fait, que, euh, on était au tout début de la connaissance de, du crépuscule d'argent, et qu'en réalité, et euh, que ça pas du tout, donc, et, qu et que voilà, ça, ça, allait partir complètement, je voyais pas où ça, en tant que joueur, je voyais pas vraiment si ça, ça allait rester conscrit sur Boston, ou si au contraire, le truc allait complètement partir en, en cacahuète dans tous les sens, parce que je me je soupçonnais un petit peu que le week-end à Billingswood, Billings -Wood, dont je n'avais dont pas du tout conscience que tu l'avais rajouté, euh, mais je, je pensais vraiment que ce week-end-là était, était en fait la pierre d'achoppement. Là, c'est un peu le gardien aussi qui parle, hein, mais mmh. je pensais vraiment que c'était ça la pierre d'achoppement et que c'était ça qui allait faire basculer en fait la campagne. Alors que non, c'est bien, bien évidemment, euh, encore un gros gros spoil, c'est bien évidemment cette lettre qui nous renvoie vers New York, je pense, euh, qui va pouvoir amener la, la, la, la suite de nos investigations puisque euh, <coughs> ah, il y a d'autres oui. éléments aussi que vous n'avez pas forcément croisé à ce oui. temps-là, qui, qui surconfirment pas non plus euh, encore New York, mais euh, ça peut devenir euh, plus évident après. Euh, très bien, et donc tu t'attends à, à réussir déjà, à rentrer dans la LOL ou à te dire euh, oh, oh, en fait il va nous faire je un paix mouillé, oui. euh, un, un putain de pétard mouillé, la porte est fermée, on peut pas rentrer, c'est fini. Euh, bah ouais je t'avoue que je le voyais bien comme ça, c'est-à-dire euh, sur le, le coup, euh, d'une manière ou d'une autre qu'on arrive à rentrer ou pas. Mais sur le, le coup, en fait, ça, notre truc tombe à plat parce que, bah, par exemple, les, euh, le Carl Stanford euh, sort et nous bloque complètement l'escalier, ouais, ouais, ouais, et, voilà. et, et là, on n'était ou, ouais, pas du bon tout dans bon En, coup, en fait, c'est pas du tout fermé, tout le monde est là, il y a du monde. C'est ça, <rire> et on n'était on, on, on pas non plus dans cette dimension, euh, on était très méfiants, donc on a commencé à s'équiper, euh, bah, ça on en parlera pour le, la, de la dernière séance, mais on a commencé à s'équiper un petit peu. J'avais quand même cette idée que euh, on n'y allait pas pour être brutaux là-dedans. On n'allait pas y aller euh, flingue à la main et on bute tout le monde là-dedans. C'était pas du tout l'idée. L'idée, c'était bien d'essayer de, de, de fouiller le truc et je me suis dit il suffit qu'il y en ait un qui se, qui se pointe au moment où on est dedans et de toute façon on fera marche arrière et on découvrira pas ce qui s'y trouve voilà voilà et c'est pour ça que je me disais peut-être que c'est au week-end en fait ouais, euh, voilà. que, que de, la petite visite sera un peu tard vous auriez pu faire le même type finalement de visite durant le week-end bah oui mais alors voilà <rire> ça, ça, euh, <rire> mais vous auriez peut-être eu <rire> envie d'aller au camping voilà <rire> c'est bien c'est bien pour le ça séparer le groupe de l'or, enfin si je l'ai proposé, j'ai dit si ouais. si on peut le faire, mais je vous même proposer du coup de couper la séance. Et finalement de faire une séance avec deux joueurs qui partaient au camping et trois qui restaient à Boston ou l'inverse. Mmh. Parce que je disais je fais là vous, vous partez pour chacun quatre heures de roleplay de chaque de votre côté, est-ce que ça vaut le coup d'avoir la table entière <rire> ou est-ce qu'on fait deux séances hein Et finalement, vous avez décidé d'y aller le mardi parce que ça <rire> venait plus vite, <rire> c'est ça. Et puis, et puis aussi parce que l'air de rien, ça c'était, c'était aussi dans le groupe. On a, on a donc un des, un des personnages euh, Metzlef, Nicolas Metzlef, le tailleur. Oui. Et donc un personnage, en tout cas que le, que le joueur joue comme un personnage euh, assez timoré, on peut le dire comme ça, hein, par rapport à tout ce qui, tout ce qui ah, concerne l'action, ouais, ce genre ouais. de choses. Et donc euh, donc ce personnage-là freinait quand même des cas de fer pour euh, pour, pour aller, aller visiter tout court, n'importe bon pour, importe ne, ne, ne serait-ce que pour s'intéresser en fait. <rire> C'est ce, pas de dire, non mais pourquoi on retourne en réunion, quoi <rire> Même quand euh, on est arrivé. Et, et et au final, au final, il a fini par mettre un petit peu le, la mauvaise ambiance dans le groupe de ce côté-là en se disant, oui, bon bah il a des il, il a il a ses défauts, mais il a il est peut-être pas complètement non plus abrutis en disant qu'on devrait faire un peu gaffe. Donc au final, grâce à Medvedev, on peut le dire comme ça, voilà. euh, on s'est dit, bah ouais, on va peut-être commencer par essayer de, de voir ce qu'on peut voir là sur place. Avant voilà. d'aller... Avant de chercher de... à s'enfermer dans et... les bois avec eux, quoi. Et rester à 5, surtout, pour euh, pour si jamais il y a vraiment un souci, que, que, que chacun soit au courant de ce qui se passe, en fait. Voilà. Donc, et qu'on puisse éventuellement soit transmettre les infos, euh, voire faire intervenir d'autres gens, enfin voilà. transmission ah, Donc de... sur les conseils de Medvedev euh, qui commence à être prudent et il avait également donc à côté euh... Quasiment tous les personnages qui donc, transmettaient des notes oui. Pour la plupart des joueurs, c'est leurs notes euh, joueur d'ailleurs hein. Oui, alors euh, des, euh, moi je les rédige toujours sur un rédige. peu de, de, de cahier, Donc bon, voilà, c'est un petit cahier, mais enfin qui contient des informations, pas toutes les informations Donc le personnage suivant ne, ne saura pas forcément l'intégralité de ce qui s'est passé Notamment la dernière partie, il n'en bah, saura rien oui, euh, Pas parce que tu euh, n'as pas encore témoigné euh, <rire> Voilà Les, <rire> les personnages voilà, se transmettent des infos parce que c'est tout aussi intéressant donc pour les personnages à cet instant-là de l'histoire, puisque bah, ils se sentent quand même nettement en danger, euh, que pour les joueurs évidemment, dans le cadre d'une campagne, de se dire « bon, bah les investigateurs suivants, euh, c'est pas mal si on repart pas de zéro. » Si on était pas obligé de retraverser le Sénat, en fait, c'est... <rire> voilà. Donc, euh, ben bah, ça va être pas mal pour aujourd'hui, ça fait déjà une belle longue vidéo, je pense qu'il y en aura deux. Euh, trois, peut-être, je sais pas combien de temps on va parler. <rire> non, peut-être pas dix-huit, mais on a bien parlé une heure et demie, hein. donc euh, va falloir couper quand même. On se retrouve très bientôt, oui voilà, c'est ça, c'est deux MJ ensemble, Look on pourrait parler des heures d'ailleurs, peut-être qu'on pourrait même parler, on n'est pas le de de la caméra en fait, on parle, mais bon. On se retrouve très bientôt pour une vidéo sur donc la dernière séance de cette campagne qu'on a l'heure de déjà jouer, on va l'envoquer, ça va peut-être même plus vite derrière. D'ici là, portez-vous bien, profitez de l'été pour faire du jeu de rôle, les balles et la piscine, chers hurlis, bonne partie.